créer une radio libre parce que c'était interdit, quoi. <rire> parce qu'après, ça n'a plus d'intérêt d'en créer. On a décidé de faire une société, euh, enfin, ou d'aller vers une société plus respectueuse de l'homme et de l'environnement, et moins, moins capitaliste, quoi. Hein, enfin par rapport à un capitalisme sauvage, débridé, ultra-libéral. Tu n'allais pas dire alternatif, là alternatif. Oui, voilà, c'était ça, mais le mot n'était pas employé. Parler du courant alternatif, c'est tout <rire> ou alternatif, mais pas des, pas des mouvements alternatifs, alors que c'est un mot qui convient très bien, je trouve. Hein. De l'utopie aussi, peut-être. On pensait qu'il fallait le faire, et, et donc, il euh, n'y avait pas, pas d'autres mouvements qui existaient euh, sur, enfin, localement. Donc on, on l'a fait. Le fait d'avancer, de, de faire quelque chose pour, euh, pour la société, quoi, pour le monde. Certainement qu'on avait envie de faire quelque chose, un, un besoin d'action, de mouvement. Une... On avait la conviction que euh, les produits chimiques, c'était mauvais. Euh, L'amour de la nature aussi, qui faisait qu'on voulait la respecter. Et puis il y avait, le, sur le plan politique, le fait que... Euh, on ne voulait pas être laissé faire les, les gros lobbies qui éliminaient tous les petits. Quoi. Ah ben on était toujours sur le, en train de chercher, de, de, de, toujours en mouvement dans la tête. Quoi. De, par exemple, pour le lentille nucléaire on a rempli deux quarts, c'est-à-dire quand il y avait entre 100 et 120 personnes, pour aller à Plogoff. C'était un mouvement général, mais on a fait une, une petite goutte quoi, qui a, fini De remplir le vase, et on est content, on est heureux. Ça marche, on a réussi notre truc notre projet, et puis euh, aussi financièrement parce qu'il fallait les payer les l'écart. Hein. Donc, euh, on avait réussi, euh, et puis surtout, on était content qu'il y ait tant de monde qui nous suivent pour euh, aller à, à Plogoff, quoi. Une espèce d'exaltation, c'est certain, de joie de. de l'exaltation de la réussite quoi c'est vrai qu'on rigolait beaucoup quand on faisait ça mais c'était quand même quelque chose de sérieux hein. on était peut-être un peu fatigué le matin mais à l'époque on était jeune encore alors mais sinon je, on vivait dans une espèce de euh, d'enthousiasme euh, d'exaltation même on a eu une, un, une période de notre vie un peu extra enfin oui je dirais extraordinaire A adhéré aux amis de la terre et on a fait une, on a créé une cellule, non, comment on dit, une section sur PC qu'on dit des cellules, non, une section à yeux. On était les amis de la terre du pays d'Auge. Puis après, à partir de là, on a fait des, euh, bah, des, des actions affichage. On allait coller des affiches le soir en sauvage, bien souvent, hein. et puis on les on les faisait, on les imprimait. Dans notre fameux grenier, on avait installé un système de sérigraphie tout à fait artisanal, et, et voilà des fils à linge et puis des <rire> affiches qui s'échaient comme ça. Nous, on achetait le papier en gros ouais. et puis euh, on en donnait à, à des, des amis et, qui étaient petits rouleaux et ça, chacun était chargé de les mettre dans son coin. Hein. Quand il y a eu Sri euh, Island là, une euh, centrale nucléaire, il y a eu des fuites importantes. Hein, ça avait été Sri Island. Vous vous souvenez pas de ça non. non, trop jeune. <rire> Et alors, il euh, y avait, on avait fait un, un truc, on avait fait un collage des affiches. Il y avait un, un gars qui, qui était dessinateur euh, de presse, etc. Alors, on avait fait une affiche. C'était, ils avaient tout prévu, sauf le, parce qu'ils disent qu'ils contrôlent tout. Alors je sais pas, sauf l'imprévisible ou sauf. Euh, bah oui. Enfin, il y avait le dôme avait éclaté. Je pense, il y avait un dégagement. Et comme Radio basilique il y avait, c'est le gars là qui, qui, qui avait trouvé, qui avait mis une, une bonne sœur disant encore un miracle à Lisieux, Radio basilique C'est parce qu'on voulait dire des choses sur Lisieux, mais on pouvait aussi, on écrivait des articles dans la presse aussi. Hein, on, on faisait des affiches. On, on distribuait des tracts et tout, et mais euh, comme c'était interdit, ça nous stimulait. Puis on savait qu'on risquait pas grand chose quand même, quoi. Et on savait pas quel jour on allait mettre parce qu'il fallait pas le dire, mais il fallait quand même attirer l'attention des gens. Donc c'était où le jeudi, je sais pas où le mercredi ou le jeudi ou le vendredi. On avait mis d'un immeuble à Lisieux un euh, nous qui habitait dans un immeuble assez haut et simplement. Euh, Oh, on a été brouillé au bout de cinq minutes parce que il le... y avait des camions gonométriques, ça s'appelait, c'est ça qui brouillait qui circulait et ils avaient eu vent qui ont une radio libre à l'avait annoncé de toute façon, là. donc ils sont venus et puis pof, tout de suite, euh... elle a euh... jamais pu émettre, alors cinq minutes peut-être, <rire> <rire> et ben on a écouté là. Alors, hein, Radio Basilique.. Euh... Ah oui, euh, Radio Basilique, la radio qui fonctionne sans fric, <rire> la radio qui n'a pas peur des flics. <rire> On le disait, oui, c'est vrai aussi. Ça se passait toujours dans la farce et la rigolade. Hein. Il y avait à Lisieux, il y avait une très belle avenue bordée d'arbres. C'était très beau. Et la municipalité n'a rien trouvé de mieux à faire que d'abattre les arbres pour faire des parkings. <rire> Bien sûr. Alors, ils avaient abattu les arbres. Et puis, et nous, on est allés un matin très tôt. Alors on, Dans notre bande, il y avait un couple de pépiniéristes. Alors, le gars, il nous avait donné, enfin, il avait participé au truc, il va porter des petits, des petits pommiers à cidre. On avait fait une action sauvage, je ne sais pas, à 5h du matin, en pleine nuit, avec des peines, on était partis, et puis on avait planté les arbres dans les trous qui restaient, puis on avait prévenu la presse faire des photos. On a parlé de Lisieux quand même, dans nos, des problèmes de Lisieux. Il, y avait la, il était question d'une rocade. Là. On a voulu démontrer que ce n'était pas nécessaire une rocade à Lisieux puisque les camions pouvaient très bien prendre l'autoroute qui existait. Alors on notait le, tous les camions qui passaient, euh, l'immatriculation ou le nom du, du camion. Et, alors, par exemple, du beurre. On, voyait, on a vu des camions de beurre qui venaient de très loin dans le sud alors qu'en Normandie, du beurre, il y en a. C'est pas la peine d'aller chercher du beurre là-bas. Donc, ça veut dire qu'on on gaspillait beaucoup d'énergie pour rien du tout. On mettait des camions sur les routes, on polluait. Euh, alors qu'il y avait moyen d'avoir des circuits courts euh, pour, euh, pour le beurre. J'ai été amenée à à réfléchir sur le végétarisme, et puis moi ça me convenait bien en plus, parce que je, plutôt que de manger des, des animaux, de les tuer pour les manger, j'ai trouvé ça très bien et ça me, ça me convenait bien de ne pas manger d'animaux. Sauf et... les huîtres. <rire> Quand on est euh, végétarien, on tient à, à manger des plantes saines qui ne soient pas polluées par des pesticides et, et, et compagnie. Toute la chimie, toute l'agrochimie, agro, euh, on euh... défendait le biologique, la culture biologique, quoi. À un moment, on a décidé de monter une coop bio. On a eu vent qu'il se créait des coop bio ailleurs, donc euh, on s'est dit mais bah, tiens pourquoi pas en faire une pour avoir des, des produits moins chers et puis dont on avait euh, on connaissait la traçabilité, si l'on peut dire, et il y avait, on avait quand même dans le coin des, des producteurs, des petits fromages de chèvre, et puis par euh, conviction quoi, de la nécessité de créer à la fois un, un autre circuit que le circuit commercial, et les grandes surfaces n'avaient pas à l'époque pourtant l'emprise qu'elles ont maintenant. Hein. Plus il euh, y avait une convivialité dans le groupe, tout ça, quoi. La, le système de coopérative nous convenait bien à tout point de vue. On l'a créé, on a trouvé un local, on a nettoyé, repas et tout. Il y avait affaire à forte partie en face. Hein, euh, et Des gens qui étaient là, installés depuis longtemps, qui étaient des vieux, les souviens. Je me suis présentée à la mairie. Il y a eu une campagne contre moi. <rire> Oui, <rire> c'était drôle. J'étais un petit peu de gauche, quoi. Et j'ai été présentée comme une rouge révolutionnaire et tout. Euh, alors, avec Mireille Vion, euh, il y aura la collectivisation des terres. Il y avait des papiers dans les boîtes à lettres et, et partout, d'ailleurs, on en trouvait. <rire> J'allais faire collectiviser les terres. C'était là. Comment ça s'appelait en Russie, le truc qu'ils ont fait là. La révolution agraire, quoi, enfin, un truc comme ça. Sur Courtonne, <rire> J'aime faire ça, moi, si j'ai été élue. Mmh.